Et si on faisait une petite mise à jour sur les aspirateurs balais, ça fait longtemps qu'on n'en a plus fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thomas de chez DefiTech. On a fait plusieurs vidéos sur les Airwatt, les aspirateurs Samsung, les aspirateurs balais. Ça faisait un petit bouton et je voulais simplement vous remettre un peu à jour et les nouveautés qui sont sorties au niveau des aspirateurs. On a pris deux grosses marques quand même, Rowenta et Samsung. Petit disclaimer, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Dyson dans le magasin Parce que Dyson veut vendre de son côté. Ça, vous avez un peu l'idée. Alors, rapidement, dans les deux, Samsung va jusqu'à les aspirateurs à des 7 800 euros. On peut monter très très haut. On va faire le détail tout de suite. Rowenta, Rowenta a changé quelques petits accessoires chez lui. D'abord, un bac un peu amélioré, plus facile d'accès évidemment. Une batterie aussi qu'on sait maintenant avoir séparément. On est à l'heure où on tourne la vidéo, plus ou moins sur les 119 euros. Bon bien d'accord que on verra quand la vidéo sera diffusée, mais c'est pour quand même vous donner une idée de prix. Alors, particularité, comme je vous dis, il tient debout tout seul. Il y a des générations de d'Euroventa qui n'étaient pas debout. Il fallait automatiquement les mettre sur la charge. Par exemple, le Samsung, lui, ne tient pas debout tout seul. Certaines personnes peuvent être sensibles à ce genre de choses. Alors... Plein de petits accessoires qu'on va montrer maintenant. Très important, tout d'abord, les Rowenta se plient toujours bien. Ça reste une grosse, grosse marque de fabrique chez eux. Une autre petite chose très importante. Ils ont amélioré la brosse. Cette partie-ci qui avait tendance à être fragile, elle a été fameusement améliorée. Ok, donc Au cas où vous pouvez les voir en magasin, ce genre de, de choses. Alors, on va enlever la brosse. Clax vous avez la possibilité également d'avoir des mini turbo brosses comme ceci. Alors ça sert à quoi On nous demande souvent si ça sert à quoi Fauteuil en tissu, les matelas, ça fonctionne extrêmement bien. L'exemple que moi j'ai à la maison, les, les, les tapis à l'arrière dans les coffres de voiture c'est de transporter du bois, des petits copeaux de bois, etc. Ça reste des fois accroché un peu comme du velcro Vous passez de ça dessus. C'est impressionnant. Ok, ça c'est pour les grandes parties. Alors, elles sont également facilement démontables sur le côté et écoutez bien le petit bruit. Vous entendez ça C'est un petit rasoir inversé, rasoir, euh, un petit truc, qui permet en fait de couper un peu les cheveux qui pourraient rester dedans pour que la brosse continue à tourner. Donc c'est pas anodin comme système. Alors, quand vous mettez le, le manche ici, il y a toujours une petite brosse pour aller chercher les, les toiles d'araignée euh, au-dessus, mais également ici quand vous faites votre table. Alors c'est pas bête cette brosse, parce que si l'aspirateur est tellement puissant que si vous posez l'aspirateur sans la brosse, il va faire effet, vous ne saurez plus l'enlever. Donc c'est pratique d'avoir ce genre de choses. Un petit suceur plat. Toujours pratique. Soft brush, tout douce, celle-là. Les meubles en tech par exemple, ça enlève la poussière. Alors ça, je donne toujours l'exemple. Tout le monde fait tomber de temps en temps des chics ou des bonbons euh, ou des petites miettes en, entre le siège de votre voiture. Vous voyez, ben ça, vous passez très facilement à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés de chez Ok, Donc ça, c'est des bons aspirateurs. Alors, Petit détail. Le boost. OK. On a testé l'autonomie au magasin. Sur le programme normal, ils mettent 40 minutes. C'est vraiment 40 minutes. On a testé. J'ai voulu jouer au malin. Eh ben, ils déclarent exactement ce qu'ils ont dit. Samsung, nouvel acteur extrêmement puissant. Ils sont incroyables. Ils innovent énormément. Même avec, vous avez certainement vu, une mini poubelle qui permet de nettoyer sans devoir nettoyer soi-même le bac pour un comme moi. Je trouve ça super pratique entre nous. Nouveau design, ok, et vous savez agrandir la brosse, voyez, bien maniable, ok, il ne se plie pas comme le Rowenta, mais peut se ranger, être un petit peu plus maniable comme ceci, donc c'est bien. Quelque chose qui peut le différencier des autres, je vous le montre en entier, ok, ça c'est le long suceur bien fait. Vous savez en fait vous pourriez imaginer d'aller aspirer quelque part. Donc oui, il ne se plie pas comme l'autre, comme le Rowenta, mais franchement, il a une très très belle maniabilité. Donc cet accessoire, moi je le trouve extrêmement pratique. Vous avez toujours la grande turbo brosse et la petite turbo brosse et vous avez également L'autre accessoire, okay, qui est très, très bien fourni avec la brosse, qu'on sait en plus avancer comme ceci. Vous avez le pied qui est fourni. Alors au niveau des batteries, vous avez deux batteries chez eux, très facilement interchangeables. À l'heure de nouveau où je vous parle de la vidéo, on est passé sur un prix plus ou moins dans les 179 euros. Donc ce n'est pas donné donné, mais comme ça, vous savez que pour le moment, quand on parle de temps en temps d'indice de réparabilité des pièces, ben, on peut jusqu'à présent recommander des nouvelles batteries pour les aspirateurs balais, ce qui n'était pas le cas avant. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une petite mise à jour. Vous retrouvez ces produits en description, bien évidemment. Vous savez retrouver ça en ligne ou simplement venir en magasin. Vous voyez que c'est marqué dessus car on aime bien tester les produits. C'est notre ADN à 100%. Donc, on aime tester et vous faire tester. Mais comme ça, vous aviez un peu une mise à jour de voilà ce qui tient, etc. Les pièces, est-ce que c'est possible Pour le moment, tout tient bien la route. Les stocks sont de retour. Donc, on peut vraiment maintenant être serein quand on vous renseigne un nouveau produit. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également de podcasts. Et pour vous inspirer, on a TikTok avec plein de petites vidéos super sympas. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao